L'Archipel est en mesure de continuer à se développer. Avant la crise, il affichait l'un des taux de croissance les plus importants du territoire français, 4%. Cela montre que le potentiel et les ressources sont disponibles au sein de l'Archipel Banupé. C'est pour cela que je vous invite à poursuivre nos efforts pour notre engagement commun pour la BGLOC. Bon travail à tous programme en fait, qui se superpose. Un programme de développement euh, qui a commencé en 2014 et qui va se terminer maintenant, un programme donc qui va le remplacer. Donc, on vient ici pour négocier les grandes lignes qui va aller jusqu'à la fin de la décennie, donc jusqu'à euh, fin 2029, et une enveloppe supplémentaire qu'on appelle Reactiu -E euh, pour réagir, comme son nom l'indique, à, à, à la crise sanitaire. Donc, euh, on va regarder un petit peu l'avancement de, de tout ça. Alors, les premières impressions qu'on a, puisqu'on a eu des réunions techniques auparavant, c'est que tout euh, tout tout fonctionne bien. Je suis confiante que la région. Euh va réussir à mettre en œuvre et à consommer tous ces fonds. Je sais aussi, comme j'avais dit ce matin, qu'il y a beaucoup de besoins encore. Les fonds européens sont vraiment nécessaires pour un développement économique, ou de l'économie, un développement social ici dans la région, pour les citoyens. Nous avons un taux de programmation vraiment très important, surtout sur le FEDER qui est de 84% actuellement, sur le FSE de plus de 104%. Je prends l'exemple cette année de, de, des aides que nous avons apportées, notamment le scanner à, à Selbonne, le scanner à Capester, le, le L'IRM que j'ai voulu pour Bastère, hein, pour le CHBT de Bastère, Madame Panchard s'est battu là-dessus parce que c'est elle qui gère les fonds européens. Nous avons accompagné aussi le CHU en équipement structurant et aussi surtout le deuxième test le TEPSCAN. Ensuite, aujourd'hui, c'est plus de 32 footballs que nous installons dans les communes, l'aménagement des séries de sport, l'aménagement de la réfection du stade de port Louis qui coûte 4 millions d'euros. Nous avons mis aussi des fonds sur d'autres. Un chantier important, donc effectivement nous sommes contents de ce que nous faisons aujourd'hui.